Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle guidance pour la semaine prochaine. Euh, donc la semaine prochaine, nous sommes la première semaine de février. Donc si je ne dis pas de bêtises, nous serons le premier, donc ce sera du 1er février. Euh, au 7 Février, donc, euh, je vais réaliser une guidance pour euh, vous interpréter quelles sont les, les énergies de la semaine prochaine. Euh, donc encore une fois, comme toujours pour toutes les guidances, euh, l'objectif c'est de prendre pour vous euh, ce qui va résonner par rapport à votre vie, ce sont aussi les tendances énergétiques par rapport à ce qui se peut passer, euh, qui, ce qui peut se passer aussi au niveau mondial. Euh, donc voilà, les, les tendances énergétiques pour la semaine prochaine. Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, je m'appelle Aurélia Rékebuche et je suis thérapeute holistique. Donc je ne fais pas que des guidances, j'accompagne aussi des femmes à retrouver, euh, euh, et bien à retrouver du sens dans leur vie, à se libérer de traumatismes du passé, à se libérer de troubles du comportement alimentaire, euh, à retrouver une image corporelle qui soit plus positive. Euh, finalement, à... à à, à reprendre les rênes de leur vie, parce qu'elles ont jugé à un moment donné que bah, tout ce qui se passait dans leur vie, en tout cas leur comportement, ne leur permettait plus d'être heureuses. Et donc moi je les accompagne à aller libérer en profondeur toutes les, toutes les causes de, tout, de, tout ces, de tous ces troubles-là. Voilà. Et donc mon objectif euh, plus large, c'est vraiment de vous aider à retrouver du sens. Euh, et donc pour ça j'ai plusieurs outils, dont les guidances de cartes. Voilà. Et puis, euh, puis j'aime bien tirer les cartes, tout simplement. Euh, alors du coup on va voir tout de suite... Alors, s'il vous plaît, un guide à la prochaine question des énergies. Hop. Alors. Je vais ah, vous C'est pas si loin. Alors. Hop, je la mettre ici, celle-ci. Donc, on commence par un 5 de pentacle. Le 5 de pentacle. Euh, ça montre des problèmes de santé, euh, problèmes financiers. En tout cas, il y a des choses, euh, des choses qui, sont, qui sont un peu difficiles. Alors, on a ensuite une reine de pentacles et un roi de pentacles. Alors, on est dans la famille des Pentacles pour la semaine prochaine. Donc, euh, c'est lié aux finances, au travail, à l'ancrage, au matériel, euh, à l'élémentaire bien évidemment. Donc euh, le 5 de Pentacle, comme je vous le disais, c'est euh, tout ce qui va être problème de santé, euh, peur de perdre de l'argent, ça peut être des difficultés de sommeil, euh, donc en lien avec l'argent, avec le travail, une forme de rejet. Ensuite on a donc la reine de Pentacle qui elle est une... donc pour le coup il y a la reine de Pentacle et le roi de Pentacle, donc ça peut faire penser à un couple aussi, donc ça peut être dans les foyers euh, mais en tout cas ça peut aussi être euh, pour une seule personne sa polarité féminine et sa polarité masculine, euh, et donc la reine et le roi de Pentacle, et eh bien ce sont des personnalités des, des, des polarités euh, qui sont concentrées sur leur travail, qui sont dans l'ancrage, dans la complétude, euh, qui ont une, une certaine forme de stabilité, de réussite professionnelle. Donc du coup on va venir préciser les cartes pour voir en, en quoi justement ce 5 de pentacle qui montre qu'il peut y avoir des difficultés des problèmes et en même temps ce roi ce, ce roi et cette reine de pentacle qui montre cette stabilité là justement au niveau de l'ancrage donc on va voir avec d'autres cartes alors ce 5 de pentacle qu'est ce qu'on peut nous dire pour la semaine prochaine Justement, voilà, 5 de Pentacle, on nous dit qu'il y a une ouverture. Donc, on va peut-être vers, justement, euh, malgré euh, encore, peut-être, pour certains et certaines, des problèmes de santé, de sommeil, d'argent, de travail, etc. En tout cas, on va vers une ouverture, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle chance. Euh, il y a une clé, peut-être que vous allez trouver la clé, justement, une ouverture. Euh, alors, sur Reine de Pentacle, on a la clairvoyance. Donc, la Reine de Pentacle, elle a du coup aussi euh, de l'intuition. Elle est aussi connectée à son intuition. Et enfin, le roi de Pentacle, on a euh, la carte du voyage. Alors, on va préciser avec celui-ci. Alors, sur 5 de Pentacle, ok. Alors, on a le 10 de bâton. Sur 1 de Pentacle, clairvoyance. sur du nouveau départ, il y a du bâton aussi encore, donc euh, on est sur l'ancrage de la terre et on est aussi sur des énergies d'action et de feu, on nous invite à prendre un nouveau départ aussi, alors roi Pintac, le roi de Pentacle, voyage, ok, alors le pape, donc ça tombe bien, le roi de Pentacle là c'est aussi un pape du coup, <rire> qui est donc connecté à ses intuitions, qui a de la sagesse, qui a beaucoup de sagesse, qui est là aussi pour apprendre et pour transmettre. Euh, alors, je vais faire le Dixit. Alors, sur 5 de Pentacle, 9 l'ouverture et le 10 de bâton. Ok. Roi de Pentacle, voyage et le pape. Oula, oula. Alors là, il y a cinq cartes, alors je vais toutes les prendre, ça fait un peu trop, les gars. On va essayer de rester avec une ou deux cartes. Roi de Pentacle, voyage et le pape. Bah, il veut quand même en faire sortir plein, hein, mais bon. Alors, Roi Pentacle, voyage. Ok. Alors, qu'est-ce que notre femme va nous dire pour la semaine prochaine les énergies. Que... Alors, alors, oser et communiquer pour la semaine prochaine. Et je voulais juste voir aussi au niveau énergétique. Sur les personnes qui cette vidéo. Ah, alors, il va falloir communiquer sur sa colère, il peut y avoir de la colère dans l'air et on nous parle de lignée karmique, donc de vie antérieure, on vous invite peut-être aussi à lui ok, souffrance émotionnelle. Alors peut-être que effectivement pour la semaine prochaine, euh, il va y avoir des énergies, euh, alors au niveau énergétique, alors soit c'est que ça va arriver, soit tout simplement que vous allez libérer une certaine souffrance émotionnelle, en plus on nous parle du printemps, donc on y arrive tout doucement, euh, donc une certaine souffrance émotionnelle en, en, en lien avec de la colère euh, et aussi peut-être en lien tout simplement avec du karmique c'est à dire que peut-être ce qui se passe pour vous au niveau euh, émotionnel, au niveau de la colère euh, en tout cas là c'est en train d'être libéré, alors avec les énergies du moment il y a beaucoup beaucoup de karma qui est épuré naturellement mais vous pouvez aussi vous aider en faisant tout simplement des libérations karmiques ou des régressions karmiques euh, pour aller justement euh, essayer de, de, de trouver euh, d'où provient cette colère peut-être qui est peut-être tellement forte que vous vous demandez mais, mais c'est pas possible d'avoir autant de colère en moi en lien avec ce que j'ai vécu, ce que je suis en train de vivre là, j'ai l'impression qu'il y a autre chose, bah, c'est peut-être en lien avec des vies antérieures, avec du karma. En tout cas, c'est ce qui se passe au niveau énergétique. Peut-être que euh, de façon naturelle, là, les énergies aussi de la semaine prochaine seront là pour nous épurer euh, d'une de, de, de, de, souffrance émotionnelle, d'une colère euh, d'une colère euh, en lien avec des vies antérieures. Alors, si on reprend du coup euh, mes petites colonnes. Donc, je vous ai dit, on était sur le 5 de Pentacle, donc avec ses soucis de santé... Euh, de sommeil, d'argent, peur de perdre de l'argent, voilà, il peut y avoir des, des énergies un petit peu comme ça, et pourtant on nous dit quand même qu'on est sur l'ouverture, il y a une porte qui s'ouvre, il y a du soleil alors derrière la porte où il y a marqué destinée dessus, je vous montre peut-être un peu plus forte la carte, euh, donc comme si vous alliez trouver la clé peut-être cette semaine, euh, justement, de, pour sortir, pour moi c'est pour sortir de cette situation. De cette situation où on a peur de perdre de l'argent, on a peur pour son travail, on a du mal à, à, à dormir. On va sortir de cette situation et on va aller, on voit ici une petite maison derrière, ça nous parle aussi d'un foyer. Hein, donc, retrouver peut-être euh, euh, le, le, du soleil dans son foyer. Alors, le 10 de bâton... Le 10 de bâton, on est sur justement une situation pesante. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. On est encore une fois dans le travail, dans la responsabilité. Donc, euh, c'est pas gagné. Hein, pas... Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire et beaucoup de travail à faire pour trouver cette clé, pour pouvoir ouvrir et être dans l'ouverture, pour pouvoir sortir de cette situation qui peut être en lien, je vous le rappelle, euh, avec ce que j'ai sorti sur l'énergétique euh, par rapport à cette colère, etc. Donc, il y a quand même du travail. C'est lourd, ça pèse beaucoup, il y a des choses à faire. Euh, mais c'est possible, en tout cas, de sortir cette situation. Euh, on nous dit que c'est possible qu'il y a une ouverture et pour moi là c'est euh, ça passe aussi par cette communication. Alors je lis en même temps, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Euh, donc c'est en lien avec la colère pour moi. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc voilà, là à mon avis, justement la clé de cette ouverture, alors il y aura du boulot, ça c'est sûr, mais on nous parle quand même de communication. Et la carte de Dixit, c'est ici. Donc on a cette maison ici, on a ce couple ici qui, euh, qui danse, hein. il y a cette valse, il y a de l'amour. Donc pour moi, on peut aller vers une ouverture, on peut aller vers quelque chose de plus beau, une valse, une danse sous la pluie comme on aime bien dire en ce moment euh, ça veut pas dire que ça va être facile hein. on n'a jamais dit que tout était facile mais c'est possible euh, de voir de la beauté en tout en fait hein. il suffit de regarder dans le miroir et de voir de la beauté en tout et d'arriver à danser, à valser euh, euh, pour les personnes qui sont en couple, euh, d'être avec son conjoint mais tout simplement avec soi-même c'est possible pour moi d'aller dans l'ouverture et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux mais ça demande du travail Ensuite, donc comme je vous disais tout à l'heure, on a cette reine de pentacle et donc ce roi de pentacle, ce couple du coup qui va être ancré, euh, ce couple qui, va, euh, euh, qui, a, euh, qui, qui travaille, ce couple qui est dans la complétude, qui a bien les pieds sur terre, qui est stable, qui peut même aller vers une réussite professionnelle. Alors qu'est-ce qu'on dit du coup pour la femme euh, pour, euh, donc soit les femmes qui nous regardent, soit des personnes, euh, votre polarité féminine, on vous invite, au-delà d'être euh, dans cette complétude, dans cet ancrage, d'être concentré sur le travail, on vous invite pour moi aussi à vous connecter également à de la clairvoyance, à vos intuitions, à ce que vous ressentez, à être connecté en plus sur cette intuition. Euh, ici, on a un sac de bâton et un mat, dont je vous disais tout à l'heure, on est sur du renouveau. Le mat, c'est euh, le fou, celui qui démarre une nouvelle aventure. Donc il y a de nouvelles choses, peut-être que justement les personnes qui étaient très ancrées, qui étaient très dans le travail, le travail, qui avaient peut-être une situation stable, peut-être qu'il y a des énergies aussi qui vont arriver et qui vont leur apporter plus de clairvoyance, plus d'intuition et que c'est un nouveau départ pour elles et qu'on les invite vraiment à aller là-dedans. Alors le 5 de bâton c'est rester calme c'est même s'il y a des conflits vous savez déjà en général la réponse et pour moi c'est en lien avec cette clairvoyance, c'est-à-dire connectez-vous à votre clairvoyance parce que vous savez, vous connaissez déjà la réponse, même s'il y a des conflits, hein, ce moi c'est en lien avec cette colère, il va peut peut-être y avoir des, des, des, des choses en lien avec de la colère là, qui va ressortir, euh, vous savez déjà euh, les réponses, connectez-vous à votre clairvoyance, à votre intuition, mais restez calme, le 5 bâtons c'est malgré tout euh, il y a cette notion de réflexion, hein, de réfléchir à la question, on reste calme, on reste sage euh... Euh, voilà, on est, euh, on, on est euh, malgré tout ancré, encore une fois, et il y a cette notion, comme je vous disais, de nouveau départ. En tout cas, si on veut aller sur un nouveau départ, sur quelque chose de neuf, de nouveau, c'est important de euh, pouvoir rester dans la communication par rapport à cette colère et de rester calme par rapport à certains conflits ou certaines disputes qui pourraient arriver la semaine prochaine. Et, et j'avais oublié la petite carte du DC, donc on a ici cette femme, alors il y a de la fumée qui sort euh, de sa bouche et alors il peut... Pour moi, il y a plusieurs significations. Déjà, vous avez ici les bouts d'oreilles, le soleil et la lune pour moi il y a aussi un rééquilibre hein, de l'énergie solaire et de l'énergie euh, lunaire, donc ça c'est au, au niveau énergétique, mais euh, peut-être que cette femme, euh, elle peut être un peu dans le brouillard, alors il y a un côté un peu mystique et qui me fait un peu penser à cette carte-là avec cette boule de cristal, avec la fumée dans la boule de cristal donc euh, la boule de cristal c'est tout simplement votre tête, c'est votre propre intuition, encore une fois, donc peut-être qu'on remet encore plus l'accent sur le fait, voilà, si vous êtes une femme connectez-vous à votre intuition, vous savez déjà des choses, ça peut aussi vouloir dire euh, que vous avez l'impression d'être dans le brouillard, hein. il y a une nappe de brouillard autour de vous vous savez pas très très bien où est-ce que vous devez aller euh, c'est un peu le flou dans tous les cas on vous invite encore une fois je vous le redis à rester calme même s'il y a des conflits vous connaissez déjà la réponse en vous donc ça sert à rien de, de s'agiter et d'avoir peur euh, tout va bien se passer et ensuite donc sur le roi de Pentacle, on a la carte du voyage donc on nous invite hein, au grand voyage alors là ce qui me vient c'est euh, parce que ce petit bonhomme qui est donc dans la montgolfière ici euh, avec sa jumelle euh, oui Saint-Juel, non une longue vue <rire> avec sa longue vue il regarde sur la gauche et donc sur la gauche c'est la colonne de la reine de Pentacle donc peut-être qu'il peut y avoir aussi des réunions peut-être que euh, pour des personnes qui sont séparées ou des personnes qui sont célibataires bah, peut-être que euh, votre penchant, votre polarité masculine, votre autre euh, bah, peut-être qu'il vous recherche, peut-être qu'il pas euh, bah, qu'il vous espionne mais en tout cas il vous recherche et il veut entamer un voyage vers le alors là ce qui me vient vraiment c'est qu'on a le mat qui symbolise vraiment ce nouveau départ et un nouveau voyage et donc il va vers la droite qui va aussi vers le roi de Pentacle et donc ce petit bonhomme dans sa montgolfière qui va faire un voyage et qui regarde vers la gauche et qui regarde vers sa reine de Pentacle. Donc pour moi, il y a aussi, même s'il y a des conflits, des collats, etc., il y a des réunifications. Il y a des gens qui se retrouvent, en tout cas il y a des énergies de nouveau départ, de voyage en lien pour retrouver deux polarités qui se complètent, qui sont dans la complétude. Pour moi, la reine de Pentacle et les rois de Pentacle, ils vont être dans la complétude tous les deux, donc il y a ces énergies-là. Euh... Ensuite, on avait cette carte aussi du Dixit, donc pour moi de l'élévation, et aussi, euh, j'en avais parlé la semaine dernière, de, de cet enfant-là qui veut jouer avec les petits oiseaux, donc de peut-être aussi euh, que ce roi de Pentacle-là, qui est très ancré, qui a bien les pieds sur terre, qui est stable, etc., peut-être qu'on l'invite à faire un voyage euh, vers son enfant intérieur, euh, à s'élever et à retrouver un peu une insouciance aussi. Donc autant la femme, on peut l'inviter à cette reine de Pentacle, à aller plus au niveau de ses intuitions, de la clairvoyance, et l'homme à retrouver aussi peut-être... Euh, euh, alors ce qui me vient, hein, mais son enfant intérieur, mais sa sagesse intérieure avec le pape, hein, retrouver l'insouciance de l'enfance, et les enfants ont aussi beaucoup de sagesse en eux, parce qu'ils se prennent franchement moins la tête, euh, donc peut-être qu'on l'invite, ce roi de Pentacle, à aller plus vers le pape, qui est aussi dans les intuitions, mais qui est aussi dans la transmission, transmettre le savoir, notamment aux enfants aussi, donc ça peut être aussi, de façon aussi plus spirituelle, de se reconnaître à son propre enfant intérieur. Voilà ce que je voulais vous dire donc, pour la semaine prochaine. Donc, on a parlé de communication. Je ne vous ai pas parlé de cette carte ici qui est de oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Donc, on est sur ces énergies de nouveau départ. Donc, il peut y avoir des réunifications. Il peut y avoir des énergies de nouveau départ. Il y a des choses peut-être vous vous posez la question. C'est un peu le brouillard. Et pourtant, vous savez déjà et on vous invite vraiment à, à être dans ces énergies, à rester calme, même s'il y a des conflits, même s'il y a de la colère. Il peut y avoir aussi des, des liens karmique, hein, des relations karmiques qui fait qu'il y a beaucoup de souffrance émotionnelle et de colère mais on, on vous dit que vous savez déjà euh, que ce soit un homme ou une femme que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez la polarité masculine ou féminine, dans tous les cas on vous invite pour moi c'est deux cartes qui sont similaires, enfin deux colonnes par exemple qui sont similaires, un nouveau départ ici un voyage ici, l'intuition clairvoyance le pape ici donc pour moi il y a des euh, énergies qui sont similaires euh, chez la polarité féminine et masculine et on vous invite à la même chose, hein, à être dans ce nouveau départ, dans de la connexion à l'intuition, retrouver son enfant intérieur, que malgré les soucis d'argent de, de, de, ou, ou peut-être des peurs, hein, même si ce n'est pas forcément des soucis euh, concrets, mais des peurs, on vous dit que il euh, y a de l'ouverture, euh, que oui c'est pesant pour vous, euh, c'est très pesant la situation. Mais on vous dit que vous allez pouvoir travailler dessus, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a des responsabilités, mais c'est possible de danser, c'est possible de danser et c'est possible d'être aussi dans l'ouverture la semaine prochaine si on ose, pour moi cette carte elle est aussi, aussi là-dedans, si on ose faire des choses, si on ose être dans ce nouveau départ aussi donc ça va demander beaucoup de courage pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour bah, la prochaine guidance, tout simplement. Très belle journée à vous, à bientôt